Il paraît que c'est... la chose la plus difficile à faire, c'est de chanter et jouer de la contrebasse même. Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'est fake news ça dépend pour qui, euh, ouais, ouais, pour pas mal de personnes c'est compliqué, mais après tu vois ma carte le fait, Sting le fait. Euh. D'accord. Ensuite, dernière question, vous jouez à trois, donc vous n'avez pas de rythmique. Comment vous faites techniquement pour jouer sans avoir de guitare en rythmique Ah guitare rythmique, euh, bah, il fait les deux, on bosse beaucoup là-dessus. On va dire qu'il se perdre une partie rythmique et en même temps lead. Et quand il passe en solo, bah on, on rentre bien dans l'arrière pour euh, combler. Le... Donc il y a un travail quand même à faire. Ah ouais. Euh... Mais nous voilà, ça, on a fait le concert il n'y a pas longtemps, bah, je disais qu'il va sortir en DVD. Et euh, on a racheté piano, guitare sèche et compagnie pour dire ouais. de faire le concert. Mais c'était différent, c'était pas vraiment le même son qu'on a d'habitude. Ouais, ouais, on a vraiment ouais. un son, comme on dit, pour power trio. Quoi. Ok, merci pour l'interview. Ah, santé.